de foot fauteuil se déroule en deux fois 20 minutes et c'est des équipes de 4 sur le terrain avec le goal. On joue surtout en duel ou en passe. Aujourd'hui on est à New York pour un entraînement, un stage d'entraînement de toute une semaine. C'est un stage intensif pour s'entraîner à la coupe du monde en 2021, sûrement en Australie. Un seul, un seul, un seul, les gars. Moi j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à l'âge de 6 ans parce que mes copains me faisaient du foot fauteuil. Alors on a remporté la Coupe d'Europe des Nations en 2014 et nous avons gagné la Coupe du Monde aux états unis en 2017. Euh, on commence la préparation de la prochaine Coupe du Monde de 2021 qui aura lieu en Australie. Donc on a un premier stage de préparation qui a lieu ici euh, à Niort, avec notamment des jeunes, euh, des chamoyertés de la ville qui seront présentes pour assister. Euh, à cet entraînement de l'équipe de France de foot de fauteuil, oui oui ben, essayer que ce soit le plus pédagogique possible, et échanger avec euh, avec les enfants et qui qu garde un bon souvenir du passage de l'équipe de France ici.